Bonjour à tous, on va commencer, c'est l'heure. Donc merci d'être là. Euh, mon nom est Cédric Pontet, je suis Software Architect et Coach Agile chez Agile Partner, AP pour les intimes, c'est écrit dessus. Et euh, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer une dame exceptionnelle, qui s'appelle Linda Rising, et qui m'a donné un, un tuyau que j'essaye de respecter depuis, qui est de toujours être le speaker qui fait le talk le plus bizarre dans une conférence. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un talk sur le cerveau, comment il fonctionne, et surtout, comment il fonctionne en termes d'apprentissage. Donc, j'ai 15 minutes pour vous expliquer tout ça, et comme l'année dernière, j'ai eu une grosse coupure d'électricité juste avant mon talk, j'ai décidé de le faire en analogique pure. Donc, il n'y a pas de slide, ça va être que ça. Mon support, il est là. Donc, si vous êtes là-bas et que vous ne vous voyez pas bien, rapprochez-vous, il y a encore de la place devant. Ok, donc, le sujet du jour comment est-ce qu'on apprend, et comment notre, notre cerveau fonctionne pour apprendre. Alors on va voir déjà si ça, ça marche. Ouais, marche pas trop mal. Notre cerveau, je pense que tout le monde le sait, est constitué de neurones. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pensait que les neurones, on en avait euh, pas beaucoup quand on essaie, et puis euh, au fur et à mesure qu'on grandissait à l'adolescence, le nombre de neurones augmentait, et puis, ensuite, on disait, bah, à partir de 17-18 ans, on commence à avoir le cerveau qui dégénère, et ce, euh, jusqu'à la fin de notre vie. En fait, c'est pas du tout ça. Cette idée, elle est complètement fausse, euh, et bien au contraire. Donc, on a des neurones, et ce qui est important, finalement, c'est pas le nombre de neurones en tant que tel, c'est plutôt les connexions synaptiques. Les connexions synaptiques qui sont là, qui sont, en fait, entre deux neurones. Pour vous donner une idée la densité dans le cerveau moyen d'un humain, c'est à peu près 100 000 milliards de neurones par centimètre cube. Ça fait un paquet, quand même. En termes de connexions synaptiques, 300 000 milliards de connexions synaptiques pour le cerveau d'un adulte. Pour vous donner une idée, on estime que sur Internet, le nombre d'hyperlinks c'est à peu près 100 000 milliards, donc c'est trois fois plus de connexions synaptiques dans le cerveau d'un adulte. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir qu'un enfant naît avec un million de milliards de connexions synaptiques. C'est bizarre, que ça va à l'opposé de ce qu'on pensait au départ, c'est-à-dire que on développe notre cerveau au fur et à mesure, et après seulement, euh, on commence à avoir une dégénérescence de, de, de, des neurones. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé, entre 7 et 8 mois, il va ce qu'on appelle se spécialiser, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de ses connexions synaptiques qui vont disparaître. Pourquoi Parce que qu'il va spécialiser son cerveau dans ce dont il a besoin. Si vous prenez un bébé qui a une nanie anglaise ou allemande qui va lui parler dans une langue étrangère, le bébé va réagir et il va être capable même de réagir à des erreurs grammaticales dans des phrases dans une langue étrangère. Le seul problème, c'est que si vous ne continuez pas à stimuler ça, le bébé va finir par se spécialiser dans la langue maternelle de ses parents. Et donc, toutes les connexions synaptiques dont il n'a pas besoin, bah, il va les évacuer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, les premières deux années de la vie sont très, très, très importantes pour les enfants. Et même les années suivantes, on va dire. Donc, voilà, ça, c'est important. Et. Ça nous, permet quoi ça nous permet ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on en fait peut reprogrammer notre cerveau. Ce que Andy Hunt, je vous montrerai le bouquin tout à l'heure, appelle le « wetware ». Par opposition au hardware ou au software, lui, il appelle ça le « wetware », c'est-à-dire ce qu'il y a là. Et en fait, on peut reprogrammer notre cerveau. Si on stimule certaines parties de notre cerveau, parce qu'on a besoin de ces capacités spécifiques, notre cerveau va commencer à redévelopper des, euh, des connexions synaptiques. Comment est-ce qu'on peut faire ça bien, Il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles d'apprentissage, notamment un modèle d'apprentissage qui s'appelle le Dreyfus Model. Le Dreyfus Model a cinq phases. En fait, c'est cinq niveaux, on va dire plutôt, de, de, de compétences, et il s'applique sur une compétence particulière, pas sur l'ensemble des compétences qu'on est capable de faire, mais sur une compétence en particulier. On commence par le niveau novice. On passe ensuite à ce qu'on appelle advanced beginner, competent, proficient, expert. Le novice, il va avoir besoin de recettes de cuisine, en gros. Il va avoir besoin de règles. Des règles qui n'ont pas besoin de contexte, qui sont super explicites. L'advanced beginner, lui, il va commencer à avoir pouvoir mieux comprendre, mais il ne veut toujours pas avoir la big picture. Si on lui explique la big picture, il va être perdu. Si on commence à être un petit peu trop holistique, il est paumé. Quand on monte au niveau compétent là, c'est quelqu'un qui est capable de, de débugger, quoi, en gros. Si vous prenez un programmeur, un langage, il connaît son langage, et il va commencer à être capable de débugger des programmes. Puis ensuite, on a proficient. Proficient, c'est là où on veut être, en général. C'est qu'on est capable de s'auto-corriger. On est capable de trouver les erreurs et de ne pas les reproduire. On est capable de s'améliorer dans le temps. Puis il y a le dernier niveau, qui est le niveau expert. Les experts, en général, il n'y en a pas tant que ça dans un domaine. C'est les gens qui, justement, découvrent les nouvelles règles, qui explorent beaucoup, et eux, ils travaillent principalement avec l'intuition. Ça devient tellement instinctif qu'on n'a plus besoin des règles. Si, au contraire, vous mettez des règles à des gens qui sont à un niveau d'expertise élevé, ils vont devenir moins performants. C'est ça qui est intéressant dans ce modèle. C'est que ça vous dit, voilà, moi je suis expert de mon domaine, je connais les règles, mais je sais pourquoi je les enfreins, ou pourquoi je les plie, ou pourquoi je passe à côté. Parce que j'ai ce niveau d'expertise. En revanche, si vous décidez d'apprendre, si vous décidez de... Euh, commencer par apprendre un nouveau langage de programmation, par exemple, bah, vous allez commencer par les bases, c'est-à-dire bah, comment on fait une boucle fort, comment on fait euh, un if, euh, ou si vous êtes dans de l'objet, si vous faites du fonctionnel, bah, c'est comment on fait un pattern matching, de ce genre de choses. Les Japonais appellent ça aussi « chu-ari c'est ce qu'on retrouve dans les arts martiaux, donc « chu », c'est « je suis euh, un étudiant et mon maître montre euh, les gestes à faire et je copie ». Le A, c'est ben, je commence moi-même à extrapoler un petit peu et à, à, à un petit peu plus indépendant. Et puis le RIS, c'est là je suis, je transcende carrément la, la, la compétence. Dans Star Wars, on appelle ça un padawan, un Jedi et un Master. Une autre manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle les T-Shapes. Là, vous avez par exemple différentes skills qui sont représentées dans mon graphique par plusieurs couleurs. Et puis ensuite... Pour une skill en particulier, donc pour une compétence particulière, vous allez les explorer en profondeur, c'est-à-dire augmenter votre niveau d'expertise. Alors en général, les gens commencent comme ça, avec un T. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence dans laquelle ils sont experts, et puis ils ont d'autres compétences sur le côté, mais dans lesquelles ils sont vraiment, on va dire, débutants, ce n'est pas, pas vraiment leur, leur, leur niveau d'expertise le plus élevé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut quand même développer. Et donc à ce moment-là, on tombe sur un P, ce qu'on appelle le pi shape, Skills Et tout au cours de notre vie, on va être capable, comme ça, grâce à des modèles d'apprentissage, de s'évaluer, et après, grâce à des techniques, de euh, développer des compétences. Une manière de le faire, c'est Josh Kaufman, qui euh, en parle dans un TED Talk, qui, euh, euh, et je vous le recommande fortement, qui s'appelle « First 20 Hours ». Dans ce TED Talk, il dit, en gros, il a recherché parce qu'il venait d'avoir un bébé et il s'est rendu compte que son temps devenait euh, euh, euh, plus compliqué à gérer et qu'il avait moins de temps pour apprendre et que par conséquent il allait falloir qu'il s'organise. Il a dit bon, il doit y avoir des moyens d'apprendre plus vite. Et quand il a recherché dans la littérature, il a trouvé que on dit pour être expert dans un, un domaine, il faut dix mille heures. Dix 000 heures, faites le calcul si vous voulez, c'est très très très long. Et en fait, lui, il a réussi à apprendre à jouer du ukulélé en 20 heures. Donc regardez le TED Talk, c'est très très intéressant. Il y a tout un bouquin, il y a tout un site web qui vous montre des techniques pour apprendre plus rapidement. Malheureusement, moi je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça c'est votre cerveau. Votre cerveau, il est composé en deux moitiés. On parle de cerveau gauche, cerveau droit, mais en fait la réalité des choses est un peu différente. Vous avez un premier cerveau qu'on appelle CPU 1 ici qui est l'équivalent d'un Pentium. Mon premier ordinateur, c'était un Pentium 2 MMX, 200 MHz. J'étais super content, je peux vous garantir, ça processe, mais alors, c'est du monocore, il n'y a, a pas d'hyper-threading, donc voilà, ça fait une chose après l'autre. Bah là, c'est votre cerveau. Hein. C'est le cerveau que tout le monde connaît. En gros, c'est euh, celui où on dit, voilà, moi, en tant que développeur, je vais euh, euh, verbaliser, je vais utiliser le langage et puis euh, je vais euh, utiliser les maths qu'on m'a appris à l'école, l'arithmétique, euh, les trucs comme ça. Il y a le cerveau 2 qui partage le même bus mémoire et qui euh, pose un problème parce qu'il y a une contention sur ce bus mémoire. Le cerveau 2, comparé à l'autre, c'est euh, genre un ordinateur quantique. C'est euh, Google dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'il est capable d'accéder à votre mémoire pour aller rechercher des choses qui ont été écrites il y a au début de votre vie, et que vous allez retrouver. Malheureusement, ce cerveau-là, il est asynchrone. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, et puis il va prendre le temps d'aller rechercher, d'aller rechercher, puis d'un coup, pouf, il va répondre. Vous n'êtes pas capable de l'activer à volonté. Contrairement à l'autre, où en général, on met sur la stack, et puis quand le cerveau a du temps, il processe. Ce cerveau numéro un... Le problème aussi qu'il a, c'est quand il n'est pas occupé, il commence à développer un, euh, ce qu'on appelle verbal chatter. C'est-à-dire qu'il fait blablabla, c'est votre petite voix dans votre tête qui s'arrête jamais, qui est très dur à arrêter. Et donc ça, ça perturbe, le, parce que ça occupe aussi le, le bus de mémoire. Donc ce cerveau 1, il est séquentiel, c'est là en général où on retrouve le langage, et on appelle linéaire. Donc en anglais, right-left, là ils disent linéaire, par opposition à rich. Notre cerveau 2, il est asynchrone, comme je l'ai dit, et c'est plutôt ce là où on retrouve tout ce qui est reconnaissance des visages, des, des choses qui sont beaucoup moins tangibles que de, des, fac, des, des faits très, très, très concrets. Celui-là, il est assez lent. En revanche, celui-là est extrêmement rapide et euh, il peut gérer des choses beaucoup plus complexes. Ce CPU1... Si vous, si vous connaissez un peu le fonctionnement de, de, de, de, euh, des microprocesseurs, bah, ça peut la même chose, c'est que si vous avez une interruption, bah, c'est l'équivalent d'une I.O. pour un ordinateur, ou, euh, ou de, enfin, de l'interruption sur le processeur, voilà, ça coûte cher. Bah, c'est pareil pour notre cerveau, si on est interrompu, nous, quand on fait quelque chose, bah, ça va nous coûter extrêmement cher. On estime le coût d'une interruption pour revenir dans le sujet après avoir été interrompu entre 5 et 30 minutes, ça dépend du sujet et de la complexité. Pour ça... Pour lutter contre ça, il y a une technique qui s'appelle Pomodoro, qui, est, qui a été inventée par un étudiant euh, euh, italien qui euh, a pris comme exemple le minuteur euh, que vous trouvez dans les cuisines en forme de, de tomate. Pomodoro en, en italien, ça veut dire tomate. Euh, notre cerveau 2, lui, c'est plutôt euh, celui que quand vous êtes sous la douche et que vous avez, euh, vous trouvez la solution à votre problème que vous cherchez depuis deux jours, c'est exactement ça. C'est l'exemple du cerveau 2 qui, qui fonctionne, quoi. Alors voilà, c'est l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas lui demander d'être de, immédiat, je veux un résultat, non ça ne marche pas. Il faut euh, mettre ça en background process, et puis euh, il vous répondra bah, quand il aura trouvé la, la, la réponse. Par contre, il est très créatif ce cerveau-là, il est très très puissant, et donc on va vouloir des techniques pour, le, pour favoriser ce côté du cerveau plutôt que celui-là. Celui-là est très utile, idéalement il faut que les deux travaillent bien ensemble mais celui-là, c'est là où il y a la vraie richesse. Bon, accessoirement, celui-là est verbal, celui-là est non-verbal, celui-là est analytique, celui-là est synthétique. Donc synthétique, ça veut dire qu'il va se représenter les choses de manière holistique, globale. Euh, il est très concret, il, il est euh, analogique, non rationnel. Je vous passe les détails parce que je commence à être short en temps. Pour arriver à mon dernier slide. Comment stimuler votre cerveau riche il eh ben, y a plusieurs solutions. D'abord, on essaye d'arrêter ce, ce, ce côté verbeux de notre cerveau euh, linéaire qui pollue un petit peu notre, notre pensée. Et on va essayer de le faire travailler bien avec l'autre cerveau. Il y a un vieux truc en informatique qui dit « si vous avez un problème, prenez un canard, un canard jaune, alors j'ai vu qu'il y en avait un stand là dans l'entrée, donc n'hésitez pas, et vous lui parlez. Et le fait de verbaliser, ça occupe votre cerveau euh, linéaire et pendant ce temps-là, ça libère le cerveau riche qui va pouvoir trouver la solution à votre problème. Une autre technique, c'est de faire des choses physiques, d'utiliser vos autres sens. Faites une promenade, allez faire un tour dans le parc et quand vous revenez, vous allez trouver votre solution. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai des problèmes, souvent, le fait de me lever, d'aller chercher un verre d'eau ou euh, d'aller euh, satisfaire un besoin naturel, bah, ça aide beaucoup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le verbal-to-visual. En gros, verbal-to-visual, c'est ça. C'est tout ce qui est sketchnoting, c'est tout ce qui est facilitation de graphique, c'est tout ce qui est, là j'avais mis aussi, graphic recording. Le fait de dessiner, ça vous pousse à utiliser votre cerveau riche. Ça développe ce côté-là du cerveau. Ensuite, on a tout ce qui est activité créative. L'improvisation, le fait de faire du role-playing, par exemple. Euh, le fait de... Euh, d'utiliser de, des choses comme les oblique Strategies, qui ont été inventées par euh, Brian Eno et utilisées par David Bowie pour, euh, euh, quand il a composé son, sa, ses trois albums euh, dans les, en, en Allemagne. Et puis, il y a tout ce qui est jeux. Donc, dans les jeux, on retrouve des choses comme les Story Cubes, par exemple. On retrouve des choses comme les Lego Serious Play, où vous pouvez développer et devenir créatif avec ça. Et je vous invite à regarder ce que moi, personnellement, je fais, c'est-à-dire Play14, qui est un événement dédié au jeu, aux Serious Games, où on ne fait que ça pendant deux jours. Et, euh, et on a des gens qui viennent de partout en Europe, et maintenant on est dans plusieurs villes en Europe. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour développer votre cerveau riche. Merci.